Dit la dans le... Je l'ai même dit dans le... comment ça s'appelle Dans ça, le ça. chat général du... Du... du... héros général MDR. Nous on mmh, part déjà l'ordre. Le... Il y a plein de méchants dedans mais... <rire> on part déjà non. sur le... Moi, sur ah, le... Ouais, dans... On pas grave, va avoir des moi, points de capture dit, ou... Euh... Ou sur le <coughs> <ton> rapide. <coughs> ou peu importe. non non non non. On verra bien. Si tu restes 25% du temps de la prise de flag, tu gagnes un... la capture avec 33 Ouais, on 33 était à peu près à 25%. Je sais pas si on était un peu plus. Non, non, a... moins. Ah, si on a vu vous capturer. Ouais, j'ai eu la classe 33 d'XP, c'est ça Ouais. C'est ça. Alors que. Ça, c'est a déjà sur future. le 3. On a rien fait. J'ai tout analysé. Tu restes 25% du flag et tu hmm. te casses. Ah, c'est moi qui donne les ordres pour. Ils ont des, des APC, ordres. toi. Ouais, Il y ouais, ouais. 6 véhicules qui arrivent. 6 véhicules piétons. Hein, les petits véhicules <coughs> <merde. coughs> ennemi ou allié ennemi ennemi où, où est ce que tu les vois erreur ils font Je sur toi, ils ont tout ça, ça en arrivé sur la on Là, est parti quoi. avec 300 troumps tu m'as dit envoisant envoisant en -en, on va jamais être fun il y en a 1500 s'il te plaît <rire> les gens ils ont craqué ils veulent pousser toute la ligne ils ont vu qu'il y avait un trou derrière et ils ont tous envoyé ouais allez vas-y Putain j'aurais été un général avec 10 mille troupes là manga j'aurais fait ah, la zone oui, solo avec les paras et tout là ouais je la vie de ma mère j'aurais fait tout solo ça arrive derrière nous enfin sur la gauche sur la gauche tu es sérieux. Dans l'espèce de petite ruine il y a des connards qui nous abassent et donc là il est censé me dire ah ouais non mais QG faut que... frère ton APC s'il te plaît Ouais bah je venais voir s'il y avait moyen de tacler le C3 hein, mais là euh, apparemment c'est pas le C3 apprécié. en fait on, on l'avait déjà dès, dès, qu on, dès que je suis arrivé avec Hureur et hydro Ouais ouais d'accord, d'accord, d'accord, on l'a déjà mais en attendant il y a un APC dans le buisson derrière le C3 Je le marque Il y a un sage à vu. gauche vers C4 quand tu vas vers C4 et Il est éclaté hein le tank mais... Il est à droite dans les buissons là, Cobert, ah non il est pas avec nous, Cole devrait rien. tu peux mettre l'ordre Euh pour attaquer C4 Ouais okay. ouais on est 2-4 3-4 si si, Colbert, il est avec nous, moi hein. Attends, je vais lui... Oh, là, gars, il est. Rocket Ah, Coton... Retourne... Ouais. Je suis un 4, hein. Ah ouais, y a un APC dans le buisson. Ah, y a, y a un gars il... dans le temps, y a espèce de truc là. Ouais, je... ouais, ouais non mais j'avais un sniper, mais que je... je pouvais rien faire. Ok. Encore un mec qui sort un APC. T'es pas haut, disponable... de... je sais, es pas en, haut... De... en.. Je mais sais, en, des en des haut du c 3 temps. dans le buisson, il y a un APC. Ouais, ouais, mais. On va prendre le C4 tant que le C3 est pas CQ Faut arriver à jouer ouais, au... au cul. Au Putain. Mais... Je m'enfuis en B3 là. Tu peux avancer encore un peu, <coughs> Erreur. Je... Faut que quelqu'un aille me clear la flotte. 20 la flotte, je vais aller le poser en ville. Putain, j'ai trop peur qu'il ait miné wow, le bâtard là mis, Ah, il y a beaucoup de monde euh, sur. Ah bah oui, il y a un APC donc il a le C3. Hein. Après, si on arrive à capturer ah ouais. C4, euh, ils vont arrêter de spawner okay, leur APC, ou alors euh, ils vont nous laisser prendre euh, C4 et, et le point après, hein. Ouais, mais ils commencent à arriver hein. à C3, là. Ouais, euh... non, l'APC c'est vu. Ils nous piquent C3. Oh là il y a du monde, là. 3. Dès, je... dès que je vais dès que je niquer leur APC, vous inquiétez pas, les gars, ça va aller. Moi, j'ai de quoi le je... niquer, mais je suis loin. Non, mais t'inquiète, moi, je suis déjà en, train, en route vers... Euh la PC, faut juste que j'arrive à me le à le localiser à travers les buissons. Euh, il se bouge, il bouge, Crouton Il a avancé. Ah oui vu vu. Autant pour moi autant pour moi. Bien, bien reçu bien reçu. Et ça c'est l'erreur qu'il devait pas faire. Je vais passer sur l'île, il me reste plus il que le deux Deuxième passage à, je à protéger Je le prends, t'inquiète, il le occupe Hop hop, allez on part. Il derrière. Putain il y a un gars dessus. Vous avez le doux, il y en Putain, y Putain, y y a un deuxième plus loin un... dans la ligne de buisson un deuxième APC un deuxième, ou un APC deuxième joueur oui, oui oui oui oui, un deuxième APC. Je dis il est derrière dans la ligne des buissons de derrière. Ouais voilà, ah, mais il y en a un deuxième qui pas est passé en fait. C'est celui-là celui que j'ai vu moi. Hein. Bah il est là dans le buisson depuis le début, je vous le dis. Mais vu que je suis solo avec mon APC pour aller le chercher. Ah vu vu vu, vu, OK. Bah, c'est oui. un APC APC bâché, OK, autant pour moi. Exact, oui, oui c'est un APC de merde hein, mais euh, celui qui était pas bâché, il est mort. Ouais, APC blindé, il est ouais, détruit. Il... Il fume. Hein. APC bâché, c'est, je l'ai pas vu parce qu'en fait je le, le, pas. le passage je dans l'eau, le passage dans l'eau n'est pas, pas miné. Nickel. Ils sont dessus de et tout, sur hein. ils lancent des roquettes à la gueule. Hein. On a passé, c'est normal. Hein. On est deux APC à être passé en ville. Ils sont six jeu. en fait, le point sur leur APC. Hein. Il y en a un sur le toit de leur APC à être en train Plus de taper. On défendre le point. Ok. Non, ouais, non mais. Je passe. Je vais le 4 Mon APC. Non sur il la a ce gars il y a un, il y a encore un gars dessus, Il y a un gars qui campe sur son AP c'est vraiment c'est insupportable Ah ok c'est pas rien. à distance en fait. Je prends ça pour un oui tu ah, dit toi. <rire> LOL J'ai dit il est bien ton conducteur Je croyais que c'était ton conducteur et pas toi Ouais il est bien non, je trouve qu'il est pas ouf au moins. Ah, il y a un qui a arrêté son véhicule. Voilà, il s'est campe encore. Sur Et bah voilà, oh, ton producteur il est éclaté. Non, mais il y a un qui a laissé son véhicule au milieu de la route. Bah <rire> c'est pas autre part. -par il y a un... un pop plus proche. Ah non, on a plus C3. Non, on sens. a plus C3. Hein. On a plus le spawn de c va un à pop là-bas, ok. Sinon, j'aurais reste. eu le spawn T'inquiète, on va le Couton, tu l'as pas encore pété la PC. Ah, t'as vu le mec devant nous Non, non, non, t'as un mec dessus qui campe au garante. Eh, le C2, le C2, là, les gars. full C2. Full C2, dès que on. Dès qu'on a pété la PC C3, si vous il va de ben, Va en C3, je vais en défense. On est 4 à y aller. Non, ah, ok, la bien, PC là, move. Bon. C'est là, le... là où je vais pouvoir le péter. Raté. 5-1, allez, faut le trouver. Il est où ce petit PD <rire> Non, c'est quoi ça encore arrive sur la route mec mec, je suis en mouvement, le mec me met trois balles de garante, s'il te plaît, s'il te plaît. Non mais regarde Alors... dans, le, dans le bâtiment, il relient, au niveau de C2. Il est mort, c'est bon. D'accord. Il y a l'APC qui move. Hein. Bah... On va essayer de tenir C2, mais... T'inquiète. Mais non, on va tenir. Bon, on va essayer. Il y a un sniper côté gauche. Ok. Oh, trouver l'APC, j'ai trouvé l'APC. Je roulais, je suis juste tombé devant. Non, s'il te plaît. Putain, mais mecs, Quand vous voulez pour tirer sur les, les ennemis dans le buisson, j'en ai marre ah, de ai son APC de merde. Ah, il y a une moto. Il y a personne à nous qui a réussi à cacher un APC euh, C3. Non, non. C'est que eux ils campent, sur leur fait un APC. On a placé deux putains d'APC. faut juste qu'on prenne notre temps et on va gagner. Vous connaissez ces trois en fait. Ah oh bah là il y a pas le choix, va falloir aller push En même temps il y a deux deux sur le point. Hein. Pas combien Hop là, là APC prendre. détruit, c'est bon. Il doit y ouais. en avoir un autre cas. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est détruit, c'est détruit. Tranquille. Aïe, aïe. Je mouve mon APC là, c'est bon, je prends un APC, je vais le move on perd le C2 Ça tient de 2 mais je sais pas combien de temps je veux survivre Elle est dans le Allez. buisson ce bâtard Il de y a plus personne à C3 je crois Il y a plus personne de chez nous à C3 En fait les gars ce qui est, est bien, bien avec, avec la PC, la PC blindée ah, ah. C'est que, que en gros tu vas résister aux balles Mais ce qui est mieux avec la PC bâché c'est que tu peux te prendre Mais je sais pas combien de coups dans le, de bazooka dans les fesses tu prends 0 dégâts. Fait rien du tout, ouais. Non, non, faut prendre 0 dégâts. La... ça, mais. Ça, ouais, donc ça, Avant, abusé, je sur les APC, ça euh, dans que, la base. que moi, je préfère, euh, que je préfère un peu l'APC bâché. On est 2 contre 3, c'est 3. Je vais mettre mon APC au même endroit qu'eux et je vais le défendre. Après, trois -trois. dans l'APC bâché, tu peux tuer les soldats à travers la bâche. Ouais. Je vais me mettre un headshot, ça là. J'en ai tué 1, 3, 2. Tu sais où ils sont, Erreur Non. 7-2. Ok, 7-2. Ouais, non, là, on un en je... Ils sont derrière le bâtiment, c'est sûr. il ouais, y avait du monde à ta droite, euh, que Cugine, méfie-toi quand même. Ouais, je sais, je viens de ils le sais Il pas dans le je bâtiment, le il tu vient de jeter pire. une grenade, MDR. Y'a plus personne. Un APC qui arrive. Faut, faut, ouais, faudrait mettre l'ordre, mais c'était un peu trop tard. Une voiture. Vois. Il est mort, le mec en voiture. Putain, c'est qui qui l'a tué avant moi, Russ T'es sérieux, j'ai peux eu la carte C'est Erreur qui l'a niqué, c'est ça J'ai rien fait, moi. J'ai ah, rien ça. fait. J'ai récupéré une arme mais c'est pas un snipe, c'est une AK. Ah bah ça ce bruit là là c'est. C'est pas un APC blindé, non non, non, non, c'est un ah, merde, DCR. Je me suis fait one. Y a un gars euh, caché devant, pile en pas face Il hein, mais... y a un connard qui s'est caché en face. Ouais, au niveau de C3 ouais. vers C4, il y a un connard allongé qui doit chat euh, au snipe. Il est Il est dans les buissons de l'avance ce caca là, il ouais, est vois, Je le vois, je vois. Il à côté de toi, à côté de toi, à côté de toi. Ouais, euh, a un... Ah non, tu je l'ai pas PC, vu. Okay. Non j'ai quasiment manqué euh, le Il Il y en a un on aussi juste à gauche dans le petit bois. Bah, on les contourne. On... Moi, juste que si t'es à pied, tu t'es one shot en fait. Oh, ouais, ah, mais je peux pas de le Ouais, il y a un APC qui vient d'arriver sur le pont C4. Vu il est en plein milieu. Y a... Ouais, y'a un APC. Mais putain, c'est ah un... à ta gauche ah oui, dans les camp. Escalier devant la caisse de munitions. Un capture. Allez, on cap. Ah, il est, il est mort euh, bon l'APC. Il euh... encore un spawn là. DCA. Faut aller sur le pont, faut aller nettoyer le pont. Ouais, ah ouais, faut surtout aller. Faut surtout et faire une... réponse. Faites-le, faites-le, faites-le, Okay. On prend le C4, on respawn sur l'APC en ville avec euh, des STG ou des armes de shoot, on va direct à la police, il euh, y a un APC E4. Ouais. Vite, vite, vite, vous occupez même pas. Ah putain, mon réponse de merde. J'ai plus de vie du tout, faut pas que je marre. Ah, faut qu'on y soit avant qu'il commence à... Il, il y a mon, il y a mon APC, à... à côté de C4 qui est, qui est down, hein. je sais pas où pas il grave, est. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ils arrivent vite mais si on peut prendre le comico avant de perdre le C4, il y a 6 de nos mates là donc si on force APC euh, du Nord on est bon. On est déjà ah, je sais pas position. combien sur le haut Ouais ouais ouais vite vite vite, moi j'arrive avec vous là, je vous renforce à Hans qui a suivi et tout, c'est parfait ça. Aussi, oui. Ah les mecs de notre squad ils ont suivi sauf Colbier. Je crois pas la MG42 juste de leur ça, spawn, ça, ça commence à respawn E4 là, ça commence à respawn 4. Bien joué voilà La PC, qui... ça va arriver de la gauche là Ah c'est ouais, moi qui là. ai les ordres désolé. Une, une bécane, deux personnes <rire> Ça commence à arriver sur nous Ça ou... euh, Petite maison, petite maison 6-2, 6-2, allez ça cap, ça cap, ça cap, 7-2, 7-2, allez allez allez allez C'est bon c'est cap, il n'y a plus qu'à défendre C'est là où t'es que qui était qu'ils étaient Ouais petite maison mais je sais pas où il est ressorti le mec Juste à droite, juste à droite, juste à droite de vous les gars Dans les maisons juste à droite Bah ouais mais je suis rentré, je l'ai pas vu le type il est passé où En fait ouais, ouais, il vient d'arriver, il vient d'arriver les gars donc je sais pas mais. Il y a un tank. Ouais un Sherman je dirais. Ah non c'est bon il est mort, il vient de le tuer, il était en haut de l'escalier ah Il y a un tank euh, juste devant t 1 Euh, euh O1. O1, O1. Après je dis C1 Allez direct aux deux les gars là Il y a un L4 Oui oui c'est ce que ouais, je disais hein. Je vais le suivre j'ai des bombes moi tu tank Il met le mec il croit il va faire le tour et le Oh l'ai géré Oh non il a pété mon véhicule aussi facilement. Je crois vraiment il va me Putain mais Putain je te sauve la vie. Je sais pas c'est qui putain, mais je te sauve la raté vie. Il y a des bombes donc c'est mort. Est... putain le temps qu'il a survécu. Il hein. <rire> y a un connard qui m'a tué au snipe et... Ils sont en bas des deux tours de l'église. Je vais passer sur la gauche du côté de ton APC. Il n'y a plus que mon APC qui est debout, ils ont déjà, des, ils ont déjà trouvé l'autre la blague. Le mec il l'avait trop mal mis en ville, mais laisse tomber, il aurait dû le mettre forêt derrière la, la church là, il est con le mec. Putain. Il y a des, y a des snipers partout, c'est insupportable, ils ont des éclaireurs ou quoi Ah il y en a tous des éclaireurs en fait. Ouais non, mais, mais, mais ils spawnent ah, par il derrière. Il faut aller derrière l'église et bloquer le corner un des quatre. tombes là. 1 4, un 4. Ouais ouais mais il faut bloquer Deux le corner cinq. des tombes. De l'autre côté, requin. De l'autre côté, de l'autre côté. T'inquiète, t'inquiète. T'as une MG Ouais, ouais, ouais, ouais mais il -y, y a des grenades. Vas-y, vas prends l'angle. Oh putain, je viens de te sauver la vie. J'ai des grenades, attention, devant toi. C'est bon. Voilà pourquoi je te dis qu'il faut tenir le coin, ils arrivent tous de là. Mais toi, cache d'escalier, comme ça t'es dans le frag. Dans le flag. Je les blesse les mecs en plus. 3-3-4-3. Et... Mais voilà. dans l'église, je sais pas où. Je me suis fait tirer. Il y a des plus. connards en bas qui m'ont snipe, c'est insupportable. Allez, tiens euh, les côté. Il y en a qui sont deux, en haut, surtout. 2-4. Je, je sais pas où ah, ils sont. Ah, ils rentrent par l'autre côté, on est tous les deux à tenir celui-là, mais il a personne qui tient l'autre. Ah seul, oui. Okay. C'est pas grave, garde, continue de garder la cage d'escalier, t'es bien, avec t'es MG là. Ils vont devoir vouloir te déloger à la grenade. Ah il a failli me tuer Putain on y était presque Ah oh, c'est chier, l'autre il est en train de spotter de la PC, non même pas Ah ils sont en ah, il vocal hein parce que le mec <coughs> il savait ouais, ouais ouais il a vu où est-ce que j'ai posé la PC. il a dit qu'il y en a un avait 4 Je suis obligé de le bouger Il va voir le seum le mec, il va se ramener ici, il y aura plus d'APC Quoi? Mais mate, ils l'ont déjà, dé... déjà détruit? Non, non, le... euh, QG l'a déplacé. Oh, il y a un recoil S, j'ai un recoil S. PTDR. Oh, un putain d'L4. Ils sont pas malins, hein, ils auraient spawn à 3 et nous auraient fucked depuis le début. Hein. Mm. Alors, ils ont peut-être pris beaucoup de temps avant de repérer la PC. Hein. Hop là, tiens, un tank détruit. Regarde, parce ce que je le cache comme une pute, derrière le bâtiment? Tant qu'ils réagissent, ils vont croire qu'on est à 4. Ouais, ça vient à peu près du même endroit du coup. 3-3 euh... sur le haut 2, 4-3. Ouais, ouais, ouais, on arrive, on est encore 3 arrivés derrière. Putain, putain, putain, il rush la PC, ce de pute. J'ai raté. Il... Ça, arrive, euh... ça arrive, ouais, petite cage d'escalier. <rire> <rire> mec j'ai soufflé, j'ai sifflé, il m'a regardé la grenade là-dessus. La blague. C'est à autre église C'est neutre, c'est ouais, neutre, ouais. allez, allez. 7-4, 7-4 les mecs. Ah, c'est la fin. J'arrive. Je vais camper euh, là où ils arrivent euh, cache d'escalier. Il, il est en haut, il y en a déjà un en haut sur la rambarde, il nous empêche de venir. Ah, je, pas... je couche avec la PC le long de l'église mais normalement je vais. gagner Bien joué, bon, Ouh, je les ai bien, il y en avait au moins 3 là que j'ai attardé à côté, co... enfin que j'ai retardé veux pas à dire côté. Que de...